Ouais, ça grimpe un peu ouais. un, petit, un petit bout quoi j'ai vite fermé à marquer la prochaine sortie je ramène le carburant que j'ai et puis on est <rire> sorti assez tôt ah. Oh, mm -hmm. my mm -hmm. mm -hmm. moi j'en mis le pied dedans, c'était fait pour ça en fait. Non, on arrive là. Non, c'est ce que je dis, tu vois là, là je l'ai fait et je l'ai fait. Non, temps, pas... je me demande si je l'ai pas fait. non. Et on va voir dans ce qu'il a La de a commencé Il a annoncé c'est un Dès qu'elle est mouillée, celle-là c'est un élastique. Ouais je pense ouais. Euh, je crois que c'est la base, l'avant-dernier, je crois. À ah, la remontée est plus, plus lente. Vas-y, Pika C'est beau, euh, Poussin Non, mais là, c'est pas facile. Mmh. ça dit mon frère c'est vrai c'est vrai tu connais ça c'est vrai c'est vrai tu connais là mais oui ton gros corps musculeux On bien hein. Ouais, Ça monte moins vite que ça descend. Quoi. Et inversement. On a dit avait un ami alors est-ce que c'est plus sympa? a ah, bien compris. On oui. ouais, en plus j'ai une béclip. Magnifique. <rire> Magnifique. <rire> Magnifique.